Je m'en suisse, comment vous allez Très bien, très bien. Alors, c'était euh, deux ou trois jours éprouvants, euh, US Africa Leaders Summit. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous tirez en, euh, comme leçon de cette euh, expérience, de, euh, de ce sommet bon, On est ravis d'accueillir les dirigeants, les chefs d'État, les hauts responsables euh, africains ici à Washington pendant euh, cette semaine, pendant ce sommet de trois jours. Euh, L'importance euh, de ce sommet euh, se voit euh, par la participation du président américain deux fois, par la participation du vice-président, euh, secrétaire d'État, etc., aux responsables américains. Euh, on met beaucoup d'emphase sur, euh, sur ce sommet, euh, on a planifié depuis longtemps, pour nous, l'important c'est d'approfondir euh, nos relations avec les pays africains pour euh, amplifier les, euh, les voix africaines dans leurs, propres, dans leurs propres affaires et dans les affaires internationales aussi. Et aussi pour mobiliser la totalité du gouvernement américain, aussi le secteur privé et la société civile pour euh, faire face aux défis mondiaux et aux défis africains euh, euh, qui, qui nous confronte maintenant. Alors, le continent africain fait face à des défis sécuritaires actuellement. Le président Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, en a parlé ce matin. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire par rapport à des mesures qui seront prises par le gouvernement américain pour accompagner euh, l'Afrique? à faire face à ce défi, plus précisément. Euh, ce qui est très encourageant, euh, c'est que pour chaque défi sécuritaire, pour chaque problème sur le continent, il y a un effort africain à le, le résoudre, et les États-Unis préfèrent travailler au travers de nos partenaires africains, ça comprend aussi les institutions régionales, les organisations internationales. Euh, vous connaissez le terrain, vous connaissez les, les problèmes qui, que, que vous confrontez euh, euh, mieux que nous et nous sommes là pour apprendre de vous et euh, offrir un partenariat avec vous, quoi que ce soit militaire, euh, économique, euh, euh, promouvoir la bonne gouvernance, etc. etc. Alors, durant ce sommet, il y a eu une rencontre entre l'administration américaine et la jeunesse africaine. Cette jeunesse qui est dite qui sera l'une des plus denses populations dans le monde, selon Anthony Blinken, d'ici 30 ans, une personne sur cinq sera africain. Donc c'est un potentiel énorme. Qu'est-ce que les États-Unis proposent vis-à-vis -vis de cette jeunesse africaine la jeunesse africaine représente la ressource la plus précieuse euh, de l'Afrique, euh, beaucoup plus que n'importe quel minéral ou ressource naturelle. Um, la jeunesse va aussi représenter un, un élément clé pour l'économie de l'avenir. Um, parce que uh, le taux de naissance dans plusieurs pays au monde est en chute. Euh, euh, les jeunes Africains euh, ont une potentialité de transformer leur... Mais il faut la stabilité, il faut euh, la bonne gouvernance, il faut l'éducation, euh, tous les éléments clés de n'importe quelle société. On est optimiste qu'on va trouver la solution. Alors, euh, on a euh, euh, en tout cas énuméré plusieurs propositions euh, et plusieurs euh, euh, promesse d'investissement du gouvernement américain vis-à-vis -vis de l'Afrique et un chiffre par exemple de 15 milliards a été annoncé, en tout cas globalement pour tous les engagements, que ce soit privé public Et donc est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont en train de vouloir concurrencer la Russie parce que on sait que la Russie est actuellement très présente sur le continent africain en faisant une telle grande promesse où les États-Unis sont en train de suivre un agenda qui leur est propre avec l'administration Biden. Qu'est-ce que vous pensez de cela? En fait, euh, l'enveloppe de fonds euh, est de 55 milliards de dollars euh, pendant trois ans, euh, dédiés euh, aux, aux objectifs euh, que nous tenons en, en commun. Euh, Concurrencer, c'est peut-être le, le bon mot. Les États-Unis n'essaient pas de... de de faire aux pays africains, faire un choix entre nous et n'importe quel autre pays. Um, mais uh, nous sommes un pays concurrentiel et uh, on cherche à, à faire de la concurrence um, uh, dans les domaines commerciaux, uh, aussi diplomatiques, uh, sécuritaires, etc. Um, ce que nous offrons, c'est Uh, C'est un programme complet uh, qui comprend aussi uh, les droits, les droits de l'homme, uh, gouvernance, uh, engagement société civile, uh, uh, autonomisation des femmes, etc. Um, avec l'activité commerciale aussi, avec um, uh, les engagements diplomatiques aussi. Um, alors. Euh, chez nous, euh, vous auriez un partenaire complet, un partenaire pour tous les, euh, pour tous les sujets, pour toutes les matières. Super. Alors, euh, dernière question. On sait que la question des droits de l'homme est très importante en Afrique, sur le continent, euh, avec des chefs d'État qui, par exemple, sont là depuis un bon moment. Euh, pour, par rapport à ce deal que le président Biden appelle euh, l'un des plus grands deals, euh, Est-ce qu'il y a des questions qui sont euh, tra qui ont trait euh, aux droit, droit de l'homme dans ce deal? Est-ce que euh, euh, le président Biden, l'administration américaine, va soumettre ces prêts ou ces investissements à des conditionnalités en termes de respect des droits de, droit de l'homme? Une chose qui est frappante, c'est que lorsque vous voyez nos relations avec les pays africains, on a des relations diplomatiques avec la totalité, même si on a des différences, même s'il y a des, disons, des malentendus, des, des, des euh, de matières où on n'est pas tout à fait d'accord avec euh, le gouvernement, on est présent, on est présent et euh, dans chaque ambassade américaine, il y a euh, la section politique qui, qui analyse qui traite les, les, les matières droits de l'homme. Euh, on parle au niveau d'ambassadeurs, au, au niveau de, de nos diplomates, euh, avec les gouvernements africains à propos de leur situation droits de l'homme. Il y a le rapport chacun euh, qui sort sur, sur chaque euh, pays. Alors c'est une, euh, une matière qui, euh, qui nous est importante, um, mais je crois engagement. C'est la clé. Uh, Ne pas être engagé, ça veut dire que ne pas avoir de l'influence et nous cherchons à, à, à, à, à, à présenter une bonne influence um, et être un bon partenaire. Alors, nous arrivons à la fin de notre interview. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et à nos uh, viewers de The African Dream Media Group. Et on vous souhaite un excellent fin de sommet. Merci. Merci à vous.